Bonjour, salut, salut, salut, salut, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet qui va peut-être marquer un tournant dans l'histoire de la chaîne. On a déjà tourné pas mal de tutos PowerPoint, tu dois le savoir, on en a fait à peu près 17 ou 18, et on a même tourné 7 ou 8 vidéos qui sont entre guillemets annexes au sujet mais qui parlent de PowerPoint. Et honnêtement c'est quand même déjà pas mal, ça fait beaucoup de contenu, et nous, sur la chaîne, on a une politique très simple en termes de contenu. On s'impose une première règle qui est que si on ne veut pas faire de vidéos, on n'en fait pas. cest d'ailleurs pour ça que des fois on a des périodes de 1 ou 2 mois sans vidéo, mais ça c'est une parenthèse. Et la deuxième chose, c'est surtout qu'on ne veut pas faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est-à-dire sortir du contenu en masse et en masse. Mais c'est sur ce deuxième point que j'aimerais vraiment insister. On pourrait vous faire encore 20 voire même 30 tutoriels PowerPoint, continuer à faire fonctionner l'algorithme de YouTube pour qu'on soit les mieux référencés du monde, même si en France déjà on est quasiment les mieux, mais surtout, on pourrait sectionner chaque fonctionnalité, vous faire des petits tutoriels, des fois de 2 minutes, des fois de 15 minutes, sur des fonctionnalités qu'on a même déjà présentées, tout simplement parce que ça rajouterait du contenu, ça nous ferait plus de vues, et du coup plus d'argent. Mais pour être honnête, j'en ai vraiment rien à faire de tout ça, c'est clairement pas notre but, et c'est pas ma politique sur la chaîne. La réalité, c'est que je suis quelqu'un de curieux, et que récemment j'ai voulu éveiller ma curiosité, et du coup, j'ai essayé Canva. Et petite parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le gros bouton rouge dans la description, vous cliquez dessus comme ça vous ratez pas toutes les prochaines vidéos. On retourne à la vidéo. Alors, je sais pas si vous en souvenez, mais j'avais fait une vidéo comparative de à peu près tous les logiciels de présentation les plus connus euh, que je vous mets ici d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Euh, cette vidéo comparait donc euh, PowerPoint, Google Slide, Keynote, Prezi et Canva. Et pour rappel, j'avais même placé Canva tout en bas du classement, c'est-à-dire à la cinquième position. Si je me souviens bien, je lui avais reproché d'avoir une interface peu intuitive, très peu flexible et surtout qu'on devait payer pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Alors pour être honnête, à ce moment-là, j'avais pas utilisé Canva autant que PowerPoint par exemple, je l'avais seulement parcouru pour la vidéo et utilisé ponctuellement pour des petits travails des petits travails, non, ça se dit pas, des petits travaux, des travaux, ouais ouais. Mais récemment, j'ai été contacté par l'équipe de Canva pour essayer le logiciel dans sa version pro, c'est-à-dire la version payante. J'avoue qu'au début, j'étais assez sceptique, je me suis même dit que c'était pas forcément une bonne idée. Du coup, j'ai demandé à mon entourage et ils m'ont tous dit qu'ils utilisaient beaucoup Canva, que c'était un logiciel qui leur plaisait énormément. Et surtout, ce qui m'a beaucoup compté pour moi, c'est que c'est des gens de mon âge, c'est des proches qui sont par exemple en école de commerce ou de marketing, dont des gens qui utilisent ça dans le quotidien et il y en a même certains qui utilisent ça en entreprise du coup, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vraiment voir ce que le logiciel avait dans le ventre, de ce que je pouvais vraiment faire avec, et s'il en valait vraiment la peine. Alors attention, petit disclaimer, parce que j'en vois venir certains. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Canva, c'est-à-dire que je ne touche aucun argent pour réaliser la vidéo. Euh, je n'ai pas de salaire fixe là-dessus, par contre, et ça je vous en parlerai un peu plus tard, euh, on mettra un lien dans la description pour que vous puissiez essayer Canva Pro pendant 30 jours gratuitement, et si jamais vous vous abonnez parce que le concept vous plaît, nous on touchera une petite commission dessus, et du coup vous pourrez aider la chaîne grâce à ce lien. Ok, stop quelques secondes, je suis désolé de vous couper en si bon chemin, mais depuis que j'ai tourné la vidéo, Canva m'a annoncé que grâce à mon lien, en fait, vous bénéficierez exclusivement de 45 jours d'essai, soit 15 jours supplémentaires pour essayer gratuitement le logiciel. Mais ce n'est pas tout, vous avez également 5 abonnements pour le prix d'un, c'est-à-dire que si vous souscrivez à un abonnement, vous en obtenez 4 gratuitement supplémentaires. Bon, et j'avoue, je m'étais quand même pas mal trompé sur ce logiciel. En approfondissant le logiciel, j'ai compris pourquoi Canva m'avait pas plu au premier abord, tout simplement parce que l'interface ne m'est pas familière. En tant que grand puriste de PowerPoint, je n'avais pas du tout mes repères, je ne savais pas où aller, où chercher, comment est-ce que le logiciel fonctionne, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis Google Slides en deuxième, parce que c'est juste une espèce de copie de PowerPoint, et du coup j'avais mes repères dessus. Je savais m'y retrouver, et je trouvais ça beaucoup plus intuitif, avant que j'utilise vraiment Canva. Et la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on choisit en amont ce qu'on veut faire sur Canva, à l'inverse de PowerPoint où on a une interface vierge dès le début. Sur Canva, vous choisissez directement si vous voulez faire un post Insta, un post Facebook, une présentation, une vidéo, bref, un flyer, tout ce que vous voulez, mais vous le définissez avant. Ça va conditionner le format et aussi ce que va vous proposer Canva dans son interface. Alors que par exemple sur PowerPoint, vous allez avoir votre écran blanc de départ et c'est vous qui allez formater votre écran de départ pour atteindre l'objectif que vous avez. Par exemple, si vous voulez faire un post Instagram, il va falloir que votre diapositive soit carré, qu'elle respecte un certain format. Et pour les petits malins qui me parleraient des thèmes préfets sur PowerPoint, on vous a déjà fait une vidéo là-dessus où on les démonte. Et de toute façon, ça n'a rien à voir quasiment avec ce que je vous parle. Mais ne les utilisez surtout pas. Hein. Ça vaut pas de... Ça ne vaut... ça veut rien dire, ce que je dis. Euh, c'est pas trop de vous le rappeler. Ouais, là c'est mieux. Alors c'est sûr qu'il me faudrait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour vous lister tout ce que j'aime sur Canva. C'est pour ça que je pense que je ferai des mi tutoriels mi-présentations sur le logiciel pour vous présenter toutes les possibilités qu'offre le logiciel, même dans sa version gratuite d'ailleurs. Mais si je devais résumer en un seul point la différence entre Canva et les autres logiciels que j'ai pu essayer de type PowerPoint, c'est que Canva, c'est tout un écosystème. On peut faire une analogie avec Apple par exemple. Beaucoup d'utilisateurs d'Apple disent qu'une fois qu'ils ont touché à iOS et donc par exemple à l'iPhone, ils ont du mal à sortir de cet écosystème parce qu'ils ont pris leur repère, leur habitude et tout leur est plus intuitif naturellement. Et bien avec Canva, c'est la même chose. Vous pouvez directement stocker vos images dessus, commencer une présentation, trouver des images préfaites, des designs, de l'inspiration. Vous pouvez tout faire de l'application sans quasiment jamais en sortir. Et puis surtout, vous pouvez enregistrer ce que vous avez déjà fait dessus, le réutiliser, créer une charte graphique, bref, vous avez tous vos paramètres qui restent dedans au sein de l'application et vous n'avez pas besoin d'aller chercher des fois des images à droite et à gauche, Canva vous en propose déjà énormément. Alors attention, Canva ne permet pas de faire des choses que PowerPoint ne peut pas faire. Dans l'absolu, tout est réalisable sur les deux logiciels. La différence, c'est que Canva va vous aider à trouver de l'inspiration et vous éviter à perdre du temps en partant de zéro sur le projet que vous avez. Par exemple, vous voulez créer votre CV, et ben en trois clics, vous avez une template toute prête, toute propre et prête à être utilisée. Vous voulez créer un logo, des flyers ou même un poster pour votre marque, Canva peut vous aider à trouver de l'inspiration et à les réaliser vraiment très rapidement. Vous pouvez même en quelques clics créer un rendu de site web interactif, vraiment sympa. Il y a des bibliothèques déjà toutes faites, vous pouvez choisir le type de disposition, créer un menu. Ça vous permet par exemple de simuler un site avant de, le demand de demander à ce qu'il croit cr Il y a quoi créer. Ça peut même vous aider à créer un site avant même qu'il existe. Si vous n'avez aucune compétence en développement, ça vous permet d'avoir un design sympa, de donner un aperçu. Bref, c'est une fonctionnalité que je trouve hyper intéressante et qui est disponible d'ailleurs dès la version gratuite. Alors vous avez moins de templates disponibles, mais vous pouvez tout simplement créer le design vous-même si vous ne voulez pas percer à la version pro. Mais surtout, Canva propose une section blog avec énormément d'articles et de références pour vous aider à utiliser le logiciel, des tutoriels, des, des top 10, des fonctionnalités à utiliser, des... Bref, il y a plein de choses qui vont vous aider et vous accompagner tout au long de la réalisation de vos présentations et de vos projets. Et en plus de ça, il y a des petits sujets annexes comme comment améliorer vos compétences ou votre business. Bon, maintenant que je vous ai recommandé les mérites de Canva, même si tout est faisable dans la version gratuite, je vous recommande fortement d'essayer au minimum la version pro. Ça ne vous coûtera rien et en plus, vous aurez 30 jours d'essai. Ok, deuxième petite pause pour corriger. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais c'est bien 45 jours d'essai et pas 30. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez 5 abonnements pour le prix d'un, mais attention, il faut vraiment bien cliquer sur le lien dans la description, sinon vous n'aurez pas cette offre exclusive. Je ne peux pas vous vanter tous les mérites de la version Pro dans cette vidéo, même si j'essaye de vous mettre là à l'écran quelques avantages euh, d'avoir la version Pro par rapport à la version gratuite. Alors bien sûr, vous allez avoir beaucoup plus d'images disponibles, des fonctionnalités différentes, des templates préfaits, bien plus qualitative. Grâce à ça, vous pourrez créer une charte graphique, par exemple, si vous avez une entreprise pour la réutiliser dans toutes vos présentations. Vous pourrez même faire des montages en détourant l'arrière-plan, un peu comme on l'avait montré sur PowerPoint, mais l'interface est vraiment très intuitive. Il y a énormément de fonctionnalités et je pense que je consacrerai toute une vidéo à pourquoi la version Pro a un intérêt énorme. Surtout, c'est pas sans vous rappeler que ceux qui utilisent PowerPoint doivent le savoir, PowerPoint est payant également. Donc si on rapporte ça à PowerPoint, on peut se rendre compte que Canva au final n'est qu'un équivalent de powerpoint et ne coûtera pas plus cher je me demande pas d'ailleurs si c'est moins cher à l'année euh, faudrait le vérifier, mais je crois que c'est moins cher à l'année, sauf si vous l'avez par l'école ou le boulot. En tout cas, pour ceux qui veulent essayer la version pro, je vous mets un lien dans la description. N'oubliez pas de cliquer dessus. Il vous permettra d'avoir 30 jours d'essai gratuit sur la version pro. Bien sûr, vous ne serez prélevé de rien du tout si vous arrêtez votre essai au bout des 30 jours. Et aussi, au-delà de ça, vous voulez prolonger votre abonnement. Nous, on touchera une petite commission sur votre abonnement si vous passez bien par le lien. Donc si vous voulez aider la chaîne, c'est une excellente idée. Et en plus de ça, vous bénéficiez. Yeah. Et en plus de ça, vous bénéficierez d'un logiciel d'une qualité quasiment inégalable. Bon, sinon, comme d'hab, on n'oublie pas le petit like et le commentaire si vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous connaissez quelqu'un de trop fermé d'esprit sur son logiciel préféré, comme par exemple PowerPoint, eh bien, partagez-lui la vidéo pour qu'il change peut-être d'avis. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a le bouton rouge dans la description « S'abonner » ou le logo en bas à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur. Cliquez dessus, abonnez-vous, activez la cloche. Mince, j'ai touché le micro. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications parce que des fois nos vidéos sortent mais vous en êtes même pas informé. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Alex, ciao